Bonjour, c'est Franck de Créolinium. bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, ça ne sera pas une réalisation proprement parler, ça sera juste un vlog, donc mon deuxième vlog de l'année. Euh, tout simplement parce que le bois que j'ai acheté hier ou avant-hier, n'est ben, pas sec forcément, enfin n'est pas sec. Et humide au toucher donc je ne peux pas le travailler pour l'instant donc j'ai décidé de faire ce vlog pour que vous ayez un contenu dimanche matin enfin aujourd'hui à 10h euh, excusez moi euh, pour vous mettre quelque chose sous la dent alors je suis pas obligé de le faire je peux vous dire que je ne tourne pas pendant une semaine 15 jours 3 semaines ce serait pas un problème mais comme euh, j'aime bien vous annoncer ce qui va se passer dans l'atelier et ben, comme je vous le disais je suis allé à chercher du noyer alors j'ai fait une petite affaire il euh, y a 0,330 ou 350 m3 de noyer pour la Vodixon de 70 euros. Je suis assez content de moi euh, et surtout de la personne qui m'a filé le depuis... tuyau. Alors, euh, je ne sais pas son nom, j'ai juste un pseudo sur Facebook. Vous avez dû voir, je pense qu'il m'a répondu plusieurs fois sur la page. Euh, en tout cas, un grand merci à toi, tu m'as enlevé une grosse épine du pied. Donc je vous, alors, euh, je vous conseille, euh, si vous avez des Siri par chez vous, allez les voir, euh, discuter un petit peu avec les gaziers. Euh, sur un malentendu, on peut toujours choper des bonnes affaires. Euh, la preuve, voilà. Euh, je suis sur un autre plan, mais ce coup-ci en Belgique, euh, je pense que s'il y a des bons tuyaux, euh, enfin si j'ai un bon tuyau, je vous le ferai partager donc ouais, j'ai un bon tuyau en Belgique euh, c'est euh, la famille d'un pote qui a une Syrie qui ne, ne, ne vend plus rien parce que la Syrie a été euh, pas vendue mais euh, euh, en fait le, le, le propriétaire est parti en retraite Voilà. donc il n'y a pas eu de repreneur il reste du bois apparemment dans les hangars donc euh, je suis en train de me renseigner je vais certainement lancer euh, sur Facebook ou sur la page, via, sur euh, la chaîne YouTube un, un appel pour les gens que ça pourrait intéresser. Essayer de faire un regroupement d'achat, donc se réunir tous le même jour. Alors ça va être un peu compliqué à organiser, je sais, mais si vous pouvez gratter euh, sur du bois, sur du bon bois, parce qu'apparemment c'est du bon bois, euh, ça serait assez sympa pour tout le monde. Alors je parle bien sûr pour les Mosellans et pour les Belges, parce qu'on est quand même euh, assez euh, proches. Euh, pour les autres, bah, vous pouvez faire la route mais ça serait quand même con euh, de faire la route pour rien alors, je ne dis pas pour rien mais euh, pour l'instant je ne suis pas encore trop sûr de ce qu'il y a, donc je vais enseigner sur les essences, sur les épaisseurs et sur les tarifs bien sûr, donc comme euh, ça sera de la main à la main, hein, bon vous voyez le genre, je pense qu'on ne devrait euh, pas en avoir pour trop cher je vous soumettrai ça plus tard sinon, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis de micro -G. Ça vient direct des états unis euh, ouais. Merci à la société MicroGig. Euh, donc j'ai fait, je vous l'ai expliqué sur Instagram, j'ai posté euh, sur leur page Facebook une demande et euh, en fait ils m'ont recontacté en me disant que bah, si ça m'intéressait ils pouvaient m'envoyer du matos. J'allais pas dire non, il hein, fallait, euh, fallait absolument dire oui. Donc euh, j'ai reçu ça, un, pou, un push, enfin bref, un t-shirt, enfin des conneries quoi. C'est toujours agréable d'avoir des petits cadeaux. Euh, ensuite, j'ai reçu de la part d'Alex du blog travaillerlebois.com un mug. Alex, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Euh, je l'ai utilisé hier, donc euh, bon, vous s'en foutez de la date. Euh, il est et il va trôner dans une étagère que je vais faire spécial mug. Alors, tout le monde se lance à faire des mugs. Ouais, c'était prévu que je le fasse il y a quelques mois, mais euh, bah, toujours pas d'identité visuelle, donc ça sert à rien. Euh, Gaëtan en a sorti un d'ailleurs il est très joli euh, qui sait qu'en a sorti un autre enfin, ça c'est bien euh, je pense que je vais me faire une belle collection Voilà. alors je reviens sur le, le rocking chair, alors vous, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où je me suis fourni en plan, ben, alors sachez que les plans vous ne pourrez pas les trouver sur internet, enfin les télécharger sur internet ça serait euh, idiot de la part des gens qui les vendent de les mettre en téléchargement sur internet, et oui euh, la copie c'est facile euh, pour photocopier ce genre de papier là c'est un peu plus un peu plus difficile donc euh, je vous mettrai dans mes vidéos le jour où ça sortira les liens pour pouvoir acheter parce que c'est pas gratuit euh, les plans la notice et le DVD alors il y a plusieurs fournisseurs j'en ai qu'un, enfin moi j'ai pris le premier qui venait à l'époque parce que ça fait quand même six ans depuis pas mal de monde s'est mis à fournir ses propres plans alors, je ne sais pas si je vais pas faire la même chose. Euh, nettement moins cher que ce qu'ils vendent aux états unis et sans les, sans les frais de douane. Donc, si ça peut intéresser quelqu'un, faites-le-moi savoir. Je pourrais peut-être faire quelque chose pas très cher. Euh, ça permettrait d'arrondir les fins de mois et de pouvoir me payer des parpaings pour mon atelier. Voilà. Euh, voilà, on fait comme on peut. Hein. Euh, Sinon, comme je vous ai dit, mon bois est en train de sécher. Donc pendant un mois, un mois et demi, il va y avoir rien sur le rocking chair. À moins que mon deuxième plan bois se déclenche, auquel cas je pourrais peut-être faire quelque chose. Euh, donc en attendant, vous aurez certainement une vidéo du router boss. Comment faire des queues droites ou des queues d'aronde avec cette, cet appareil-là, dingue, là, derrière, enfin, derrière la caméra, vous ne le voyez pas forcément. Euh, vous le saurez en temps et en heure. Dans vais... à peu près un mois la fibre optique arrivera dans mon atelier. Alors, dans ma maison, bien sûr. Euh, je pense, comme je vous le disais, faire des lives. Ça s'appellera les créolives. Ça sera à l'heure fixe, un peu comme le fait JC. Euh, je ne sais pas s'il l'a refait depuis, d'ailleurs. Euh, mais si vous avez des envies, un truc particulier, euh, que je fasse en live devant vous, bah, il suffit de demander, vous mettez ça dans les commentaires de la vidéo, ou vous m'envoyez un mail, contact.creolinium.fr. Ça sera plus simple, euh, autrement sur la page Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fait plaisir, j'essaye de répondre à tout le monde. Alors des fois je zappe, j'ai un cerveau de en rouge, je suis un ancien militaire, vous ne m'en voulez pas, c'est comme ça. Euh, j'ai du mal à retenir un peu tout, donc si je note pas ou si je ne mets même pas des petites étoiles, c'est sûr, ça va passer à l'as. Alors il se peut que pendant une semaine, 15 jours, 21 jours, je ne poste pas de vidéo euh, mon planning euh, professionnel euh, de mon, mon boulot alimentaire est assez surchargé euh, on galope, on est en sous-effectif donc on croque notre galette euh, on se fait bien chier à la bite mais bon on, bah, quand il faut y aller, il faut y aller, il faut donner il faut taper dedans donc ben bah, je vais peut-être mettre un petit la, la chaîne en sommeil en enfin, sommeil, hein, façon de parler hein, j'essaierai de poster un petit truc de 3-4 minutes euh, tous les dimanches matin mais bon ça ne va pas être évident euh, je suis, je suis désolé, mais bon, là, c'est hard. Et J'ai du mal à suivre. Franchement, j'ai beaucoup de mal à suivre. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, des... enfin, tout ce que vous voulez, comme d'habitude, vous marquez un petit texte en dessous, ça me fait plaisir. Je réponds, comme je vous le disais, en général, à tout le monde. Euh, J'espère que... Bah, ça vous aura plu, non, on s'en fout, c'est un vlog, de toute façon. Mais euh, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là, j'y réponds. Je pense que tout... Toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages privés, en général, je leur réponds. Ah, je voudrais remercier, alors, je ne donne pas de nom pour l'instant, toutes les personnes qui sont en train de se charger mon identité visuelle. Il y en a quelques-unes. Euh, ça, ça commence à devenir bon, c'est très intéressant. Donc, peut-être qu'il y aura des, des mugs ou des t-shirts ou des trucs comme ça, quoi. Des goodies, comme on dit chez nous. Allez, à bientôt, les amis. C'était Franck de Creolignon.fr. Ciao.